Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'activité de Star Citizen. Cette semaine, la biographie d'Ezekiel Shikamoto a été révélée. Nous apprenons l'histoire de cet entrepreneur à succès, fondateur de l'empire Dumper Depot, dont le credo « Tout a de la valeur si on trouve la bonne personne » est aujourd'hui connu de tous. Né en 2875, Ezekiel, plus connu sous le nom de Berner Zeck, était le cadet d'une fratrie de trois. Issu d'une famille pauvre et devant porter les vêtements de son frère, il a montré comment la ténacité et la volonté de se démarquer peuvent mener au succès. D'ailleurs, il y a fort à parier que vous deviez vous rendre à Dumper Depot si vous souhaitez acheter les sous-composants qui vont être mis sur le marché courant du mois. En effet, après les nombreux retours des extracteurs de minerais, de nombreux constructeurs ont décidé de lancer une nouvelle gamme de composants permettant de stabiliser ou d'accélérer l'extraction. Ils devraient coûter une centaine de crédits et on pourra les trouver assez facilement. Jeudi, Esperia a ses futurs clients avec une visite du proleur. Il s'agissait principalement d'une démo technique accompagnée de quelques commentaires sur la difficulté de reproduire l'architecture tévarine. Pour les participants au programme de leasing de vaisseaux et qui ont actuellement accès à l'Argomol, sachez que le vaisseau du mois prochain sera un Avenger, vaisseau qui peut être parfait pour explorer Microtech et ses lunes et qui est peut-être déjà utilisé à l'heure actuelle par les quelques privilégiés qui ont pu accéder à New Babbage et ses délices il y a quelques jours. Cette semaine, nous avons eu droit à un événement inattendu. Claudine Parent Games a communiqué sur son jeu Squadron 42, chose qu'ils n'avaient plus faite depuis longtemps. Ils ont réaffirmé leur volonté d'offrir plus de transparence sur les développements de leur jeu, qui, je le rappelle, retracera l'histoire de nos héros durant la guerre Vandal. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles